Et eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des plugins sur votre serveur minecraft Ça m'a beaucoup été demandé dans la précédente vidéo donc comment créer son serveur minecraft Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment les ajouter sur votre serveur Avant d'aller plus loin dans la vidéo n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter C'est important pour moi pour voir que la chaîne se développe On est bientôt à 3000 abonnés c'est quand même quelque chose d'incroyable et j'ai pas l'habitude donc merci beaucoup à toi qui t'abonnes et qui like, qui commente également les vidéos, ça me permet de voir qu'il y a de l'interaction, il y a des gens qui sont présents et qui sont là pour, euh, bah pour kiffer tout simplement. Premièrement, il faut avoir un serveur donc vous avez la possibilité de l'avoir sur genesis-mc.fr, tout est dans la description, vous avez les liens qui vous ramènent sur ce site. Où vous pouvez télécharger des serveurs déjà tout près de presque toutes les versions de Minecraft. Il vous suffit de choisir votre version et de la télécharger. Et également comme plugin de test, on va utiliser un ancien plugin que j'ai créé. Donc, qui s'appelle Chroma Broadcast. Euh, le lien sera dans la description si vous le souhaitez. C'est en fait un plugin qui vous permet de faire des annonces générales dans le chat très facilement. Du coup j'ai téléchargé ces deux choses qui se retrouvent juste ici sur mon bureau. J'ai mon serveur qui est en 1.8 et également mon plugin qui est juste là. Je vais venir démarrer mon serveur d'abord en double cliquant sur le start start.bat et en attendant je vais lancer minecraft du coup le serveur est lancé minecraft aussi je vais pouvoir me connecter en localhost normalement comme ceci je rejoins le serveur ce que je vais commencer par faire c'est moper moi, parce que je suis un peu l'administrateur de ce serveur. Donc voilà, on a juste à faire op natal dans la console et ça nous passe en mode administrateur. A partir d'ici, je ne sais pas pourquoi je vois rien. Du coup voilà, je me retrouve maintenant sur le serveur euh, en étant op. J'avais juste un petit problème en fait de shader qui n'était pas compatible et on peut se balader sur notre serveur. Pour l'instant, il n'y a euh, normalement aucun plugin. Je dis aucun parce que dans les serveurs qui sont proposés vous avez via version qui vous permet en fait de se connecter avec différentes versions de minecraft sur le même serveur et on va voir du coup comment ajouter chroma broadcast donc, mon plugin que j'ai codé, que vous pouvez télécharger, lien dans la description, sur notre serveur. Pour cela, on ouvre notre dossier serveur et on va dans le dossier plugin. A partir d'ici, on voit qu'on a déjà via version, on peut venir glisser et déposer notre fichier. Donc, on voit bien que Chroma Broadcast v0.12 a été ajouté. Pour l'instant, seulement sur le dossier, on peut fermer. Et soit sur la console, soit dans le jeu, on peut faire un slash reload si on est dans le jeu, ou alors sur la console, on fait juste un RL et ça reload automatiquement. Du coup, voilà, normalement, le serveur a été reload et il a dû prendre en compte notre plugin. Comme on peut le voir ici, chroma broadcast loading, c'est-à-dire qu'il vient charger le plugin et on voit ici qu'il a bien été activé. Et du coup, maintenant, on peut voir la liste de tous les plugins en faisant un slash PL et on voit qu'on a bien via version chroma broadcast et on peut maintenant utiliser notre plugin, comme par exemple, ici, je vais faire un broadcast pour tout le monde, slash BR, cela marche bien. Et voilà, on vient d'installer un plugin qui fait des broadcasts, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur le serveur voient ce message. Mais vous pouvez très bien installer d'autres plugins comme un faction, euh, je sais pas moi, un Skyblock, euh, un Fallen Kingdom ou d'autres trucs comme ça. Du coup, je vais vous montrer quelques petites commandes sur euh, Chroma Broadcast si ça vous intéresse. Vous avez tout simplement le slash br en fait qui vous invite à écrire votre message et ça va le diffuser à tout. Voilà, donc ce message est diffusé à toutes les personnes présentes sur le serveur. Je suis tout seul, donc on ne voit rien. Et vous avez également la possibilité d'ajouter la permission de faire des broadcasts à vos groupes. Par exemple, si vous utilisez un plugin qui fait des groupes, eh ben, vous pouvez ajouter cette permission dans le groupe. Et on peut voir que moi, vu que je n'appartiens à aucun groupe, je n'ai donc pas la permission, je ne peux pas faire de broadcast. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un tout petit plugin vraiment qui pèse rien du tout. Et ça peut être vraiment cool pour vos serveurs, et ben voilà, de. Parfois vous avez envie de parler à tout le monde et que tout le monde voit. Et vous voyez, le message s'affiche même en vert, il est coloré. Donc on le voit mieux qu'un un... Voilà, topto. Du coup voilà, je vous mets le lien dans la description de Chroma Broadcast si ça vous intéresse. Également Genesis pour télécharger vos serveurs. Et j'espère que cette vidéo très courte, et il n'y a pas besoin de plus en fait, va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires de cette vidéo ou alors sur le serveur Discord. J'essayerai d'y répondre, il y a beaucoup de messages, j'ai un peu du mal, j'ai aussi d'autres projets à côté euh, qui sont importants. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut